Good morning, prochaine étude à Amra, mi on parle dans notre Mishnah d'un nouveau sujet. On parle d'une veuve, un mari. Lorsqu'on lorsqu se marie, on s'engage à nourrir sa femme. Je précisais d'abord, on l'a déjà dit, mais cette fois-ci, je précisais beaucoup plus. Parce que les deux prochaines Mishnah ne vont parler que de ça. Il yeah. y a, lorsqu'on se marie, en cas de divorce, ou en cas de décès du mari, alors la femme n'hérite jamais le mari, mais le mari s'est engagé à lui donner l'actuba. C'est quoi l'actuba Il s'est engagé que, que le jour où tu te retrouves libre, je te laisse pas sans rien, je te donne une certaine somme, surtout si tu as fait rentrer toi-même une somme, quand tu rentres, on marié, ou tu D'accord dois... Je m'engage, en cas de problème, tu auras 200 000. Mais à part ça, le mari s'engage aussi à toutes sortes de choses. Et une des choses qui s'engage aussi, c'est que tant que la femme, elle veut rester la veuve de son mari, ne pas partir son mari avec quelqu'un d'autre, mais de rester, vivre comme si son mari était de son vivant, eh bien, elle reste dans la maison en consommant sur le compte du mari sans que ce soit déduit de ça tout Soit, Yaakov, il s'est marié avec Léa, et il a eu des enfants, Reuven, Shimon, Lévi, il a eu trois enfants, ou bien il avait même des enfants d'une autre femme aussi. Il avait Joseph et Benjamin, ça change rien au problème. Maintenant Yaakov vivait avec sa femme, sa chère Léa, et puis malheureusement Yaakov est décédé. Léa, premièrement, elle peut prendre son, son cachet de, son, comment dire, elle peut prendre son, son, ses 200 000 shekels et partir refaire sa vie. Mais elle, Léa, elle veut rester la veuve de son, de, de son mari. Alors là, maintenant pour le moment, elle continue à vivre sur le compte de son mari. Elle le vit, elle. Elle est nourrie, elle est blanchie, elle est, elle, elle, vit, elle est logée en plus sur le compte de son mari. Pendant encore 4 ans, 5 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans, elle continue à vivre sur le compte de son mari. On lui donne à manger à chaque fête. On lui donne de quoi acheter des vêtements, on la nourrit tous les jours, on la blanchit tous les jours. Elle a quelques engagements si on avait évoqué ça un petit peu le principe. Et, et voilà. Et le jour après 15 ans, elle décide de m'aller maintenant, elle veut se remarier. Alors on va dire, écoute, prends deux 200 000, en plus de tout ce que tu as mangé pendant toute cette période, parce que là pour le moment t'étais la veuve du mari comme si qu'il était vivant, maintenant tu prends tes 200 000, tu vas faire ta vie, ok C'est clair Maintenant dans notre Mishnah, on va s'intéresser à toutes sortes de différents entre les héritiers de Yaakov et la femme, dans deux cas de figure, soit la femme qu'elle n'a pas envie de rester dans cette maison, elle a envie de repartir vivre dans la maison de son père. Elle ne veut pas partir sa vie avec quelqu'un d'autre. Elle veut rester la veuve de Yaakov, mais sans rester dans cette maison-là, À chaque fois qu'elle voit son, le, la place de, de sa table du Shabbat, ou à chaque fois qu'elle voit le lit, comme ça, ça lui fait quelque chose, elle préfère partir vivre chez son père. Elle dit, mais, mais, mais vous m'amenez quand même à manger. Alors la Mishnah, va nous dire que les héritiers sont en droit de lui dire, non, écoute, nous on te nourrit que si tu es là, mais si, si tu ne veux plus vivre dans la maison, on ne te nourrit pas. D'accord après, on va mieux expliquer, mais d'abord, je fais ça dans les mots. al Shamra i ef la zouz » J'ai commencé avec la fin de la Mishnah. Le cas de Mishnah, c'est le contraire. Les héritiers, ils disent à la mère, « Écoute, écoute, non, viens, viens, on va faire quelque chose. C'est très bien, on est à la belle-mère, » ils lui disent, la, la femme du mari. Ils lui disent, « Nous, tu sais quoi, on va te nourrir, on va te loger, on va te blanchir, mais juste pour une autre maison, on ne veut pas te voir ici. Tant que tu étais marié à notre père, nous, on te supportait, tu étais sympathique, euh, mais ça y est maintenant, on a envie, envie d'avoir une maison avec notre petite tranquillité. On est en short, dans la maison, je sais pas moi. Euh, C'est bon, on va te donner, on va te, on va te prendre un petit studio, un petit trois pièces même si tu veux. On va le payer, on va te nourrir, on va te blanchir. Mais la femme dit non, non, non, je veux vivre ici. Je veux vivre dans la maison où je vivais avec mon mari. Ça me rappelle mon mari je... Alors quoi les, les enfants ils sont obligés. Enfin, je, du coup, je vous ai fait toute la machine. On va le faire, pour on va expliquer les raisons. Almana Shamra, là une veuve qui dit. « Je ne veux pas bouger de la maison de mon mari. J'ai vécu ici avec lui, je vais continuer à vivre avec lui, euh, sans lui, mais vivre ici, là où il était. »« Les héritiers ne peuvent pas lui dire, « Repars donc chez ton père, dans la maison de ton père, où on va te prendre une location, on va te donner à manger. »« Ils seront obligés de lui donner à manger dans la maison du mari. » notre nîmes la madore les figvoda et en plus ils devront lui donner un mador un une chambre les figvoda qui correspond à son cavode à son à son niveau et ah, tu sais, on va lui dire viens, viens viens on va lui faire la vie dure on va lui donner on va donner à dormir dans un dans une petite pièce lugubre comme ça là comme ça elle va en avoir marre pas du tout son mari quand elle vivait avec lui il lui donnait le droit de vivre dans une belle chambre et devrait continuer les figvoda vivre dans la belle chambre où elle où elle voulait ou lui donner une autre chambre peu importe mais en tout cas que ce soit les filles que vous votent d'accord pour quelle raison c'est très simple le mari s'engageait comme ça dans la at tehe yatva beveiti kol me yemem me c'est une des phrases de la tova qui est écrite là-bas que tu t'asseras dans ma maison tu resteras dans ma maison et tant que tu euh, quand tant que tu resteras dans la maison le bartenora nous rapporte aussi que mais que même, aussi, elle aura le droit d'utiliser tous les ustensiles comme elle les utilisait, et on lui mettra à sa disposition des esclaves et des servantes, comme c'était l'usage du vivant de son mari, ok, et voilà. Pour le moment, il rapporte encore de détails, mais si la maison va s'effondrer, ils n'auront plus de de reconstruire la maison, ça, c'est un... d'accord. Maintenant, maintenant, on va faire le contraire. C'est pas que les enfants veulent lui dire de repartir chez son père, mais c'est qu'elle, elle préfère partir vivre chez lui et qu'il lui donne sa pension tous les, tous, tous les mois. Amra, IFC, Betaba. Je ne veux pas bouger de la maison de mon père. Euh, je ne peux pas rester vivre avec vous dans votre maison. Je ne peux pas rester dans cette maison. Je revois, je pense à mon mari. Mais... Euh, ouais, je, peux pas... je préfère repartir vivre dans la maison de mon père, mais vous me donnez ma pension tous les mois. Je ne cherche pas à me remarier avec quelqu'un d'autre. Alors là, dans ce cas-là, les héritiers pourront lui dire attention. Si tu vis avec nous, on te donne à manger. Et si tu ne vis pas chez nous, et on ne te donnera pas les maisonotes. Et là, comme nous le dit le Barthénoira, c'est un peu flou, mais en fait on va l'expliquer c'est qu'une question économique. Elle a le droit en théorie de partir chez son père. Le seul problème, est, vous savez, c'est dans une maison. Plus on est nombreux à vivre dans une maison, plus on partage il y a plusieurs frais qui sont partagés entre nous j'ai dû faire bouillir de l'eau, si je suis tout seul, je vais pas mettre un verre, on va plus. Si on est deux à boire, on avait fait bouillir une fois la bouilloire pour trois verres. Et Le, bar, le Rambam rapporte que, que pour manger du pain, si on mange chacun une ration, cinq personnes ne vont manger que quatre. Pourquoi Ah il a pris plus, l'autre il a pris moins, comme ça on, on est fait. Il y a plusieurs frais. On allume la lumière, ça marche pour tout le monde. Alors que si on va faire deux maisons, et ben il va falloir, on va allumer une casserole, pour faire pour faire cuire quelque chose dedans, on pourra mettre deux fois plus et ça ne consommera pas deux fois plus d'électricité, d'accord, ça se partage, il y a des fruits comme ça qui se partagent. Donc du coup, ils lui disent, écoute, nous on a l'obligation de te nourrir, de te donner un repas par jour, comme on a dit 20 shekels, mais c'est que à condition que tu vis chez nous. Mais si tu vas vivre ailleurs, alors on ne te donnera pas de 20 shekels, bon, parce, que, parce que quand tu vis chez nous pour 20 shekels, en fait, on partage plusieurs frais, au lieu d'acheter un petit pot, on achète un grand pot, ça, bon, ça nous coûte moins cher, en fait, le, le, le, la camarade précise, ils vont quand même lui donner une certaine somme. On va le laisser partir chez son père. On ne lui donnera plus le, un repas à vingt shekels, mais on lui donnera un repas à je sais pas moi, ce que ça coûte en fait le, le, les frais qui sont perdus à cause de ça. Maintenant, malgré tout, Imaitatoenet, si elle elle prétendait Mi pene Yalda van Non, je veux partir chez mon père, mais vous savez pourquoi? Parce que moi je suis encore jeune. Ouais, c'est arrivé à l'époque. Yaakov, se marie avec une, la petite Léa qui avait, il avait 20 ans d'écart. Un peu de temps après, Yaakov décède, elle, elle, elle se retrouve avec des, des, des, des, fils, des fils de son mari qui sont parfois même plus vieux qu'elle, vous imaginez la situation Alors là, elle dit « Non, c'est pas de mon, de mon cas de respect, moi je suis jeune encore, et je vais rester vivre avec, des, des, avec, des, des, des, avec les fils de mon mari qui sont plus vieux que moi. » Pour quelles raisons précisément, on va préciser après Alors dans ce cas-là, Zaninota, Vei, Bevet, Aliya, la Là, on pourra accepter » cette a qu'elle prétend, elle est justifiée et dans ce cas-là, on devra le donner, on va la laisser rentrer chez son père et on lui donnera la pension tous les mois. Pour quelle raison précisément Alors là, ça va un petit peu dans tous les sens, mais il y a un rouge ami qui rapporte. Demain. Vous imaginez Imaginez maintenant, la la, la femme de du, du, du, du père qui est qui a le même âge que le fils. Le père décède, le fils y reste avec elle. Qu'est-ce que les gens vont commencer à dire oh, Qu'est-ce qu'ils font là-bas dans, dans cette maison là Il a pris la femme de son père, c'est quoi ce truc encore, ça fait du laaz, moti -la ça fait sortir des, des, des mauvaises rumeurs. Il y a comme ça encore le. Tu vois, ça, rapporte encore, ça peut être encore pire que ça, ça fait des disputes. Il n'y a plus le cavode d'une femme âgée qui s'occupe de petits enfants plus petits. Ils ont le même âge qu'elle, ils vont me dire allez, casse-toi, on un bord de toi. Etc. Vous imaginez toutes, toutes sortes de situations, comment, comment ça peut. Ouais, les deux sont vrais. Donc finalement, elle a dit c'est pas de mon cavode de rester vivre avec, des, avec ses enfants qui sont chez lui. Si elle prétend comme ça, c'est une tahana, c'est un, une tahana qu'elle peut prétendre, on va l'accepter, on va l'agréer, on, la, on, on va lui dire, alors tu sais quoi, on va repartir chez ton père et on va te donner la pension tous les mois, d'accord Et c'est tout pour aujourd'hui, je à une pleine note, sera comme tout ça.